Bonjour, bienvenue sur Je Bosse Tranquille, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment bien démarrer un exercice type BAC de physique chimie. Alors le mieux, bah, c'est d'aller voir un exercice type BAC directement. Voilà, j'ai pris un exercice récent, tu vois, 2021, BAC Métropole, qui s'appelle une boisson de réhydratation. Bon. Alors, dans la plupart des sujets récents, euh, tu as des mots-clés, comme ça. Et la plupart du temps, ces mots-clés font référence à des chapitres. Donc, tu vois ici, réaction acide-base, réaction d'oxydoréduction, dosage par étalonnage. Alors, je te conseille vivement de les lire, ces mots-clés, parce qu'ils vont faire apparaître naturellement dans ta tête, déjà des formules, des images, des schémas, qui sont connectés à ces chapitres-là. Donc, tout ça, tu l'auras dans la tête quand tu vas, euh, en démarrant l'exercice. Du coup, c'est assez utile et en plus, ça prend très peu de temps. Ensuite, tu vas arriver sur un paragraphe de mise en contexte, donc, ce paragraphe-là, tu vois, il fait quelques lignes, donc, tu pourrais te dire, euh, bon, je vais le lire tranquillement, on va dire à vitesse normale, et euh, ça risque, ça va te prendre, si tu fais ça, 2-3 minutes. Bon, le problème, c'est que des paragraphes de mise en contexte, tu vas en avoir un par exercice, donc potentiellement 3-4 par sujet type BAC complet. Donc il faut voir que globalement ça risque de te faire perdre entre guillemets 10 minutes voire plus si tu lis euh, doucement. Alors je vais repasser en vue normale, perdre entre guillemets 10 minutes sur un sujet de 3h30 c'est beaucoup, c'est-à-dire que ces 10 minutes-là tu pourrais les utiliser pour relire, finir un exercice ou autre euh, si besoin. Donc, ce que je vais te conseiller fortement, je ne peux pas te dire de ne pas lire la, le paragraphe de mise en contexte, ça serait un, un petit peu too much, mais en tout cas le lire très rapidement et ne pas dépasser 30 secondes, d'accord voilà. Donc, pour, euh, pour ne pas perdre plus de 30 secondes sur ce paragraphe de mise en contexte, il va falloir lire rapidement, mais quand même, si tu peux, efficacement. Alors, pour faire ça, ce que je te conseille, c'est de lire seulement les mots, les gros mots, entre guillemets, gros, avec des, des guillemets, justement, donc ça veut dire, en général, on va dire des mots qui font plus de 4-5 lettres, par exemple, moi, si je devais lire ce paragraphe, je lirais les mots « boisson »,« réhydratation »,« dissolution »,« médicaments »,« commercialiser », etc. Voilà, je apprends complètement les petits mots comme « une »,« deux »,« par »,« dans ». Bon, l'eau, je ne les apprends pas, c'est une exception. Tu vois, donc ça, ça prend un petit peu d'expérience euh, pour arriver à lire vite et efficacement. Voilà, il faut que tu t'entraînes sur des, sur des petits énoncés, des petites mises en situation comme ça, euh, euh, type back, donc en faisant beaucoup d'exercices, tu vas voir que ça te viendra naturellement, et tu arriveras à ne pas dépasser 30 secondes sur ces mises en contexte. Alors si tu peux faire moins de 30 secondes, c'est encore mieux. Voilà. Ensuite, tu vas avoir une petite phrase qui te donne le top départ, on va dire. C'est-à-dire que cette phrase-là, elle va commencer par, bon, en général, l'objectif de cet exercice, ou le but de cet exercice, ou dans cet exercice, nous cherchons à... C'est une phrase, comme tu le vois, qui te donne euh, le sens de l'exercice, qui te donne une sorte de compréhension de ce que tu vas faire dans cet exercice. Alors là, je te conseille de dégainer ton surligneur ou équivalent et de surligner cette phrase. Voilà. Je te conseille ensuite de la lire plusieurs fois jusqu'à ce que tu la comprennes euh, en profondeur, disons que tu la comprennes au maximum sans dépasser quand même une minute maximum, Tu passes maximum une minute sur cette phrase tout en la répétant. Voilà, il ne faut pas non plus qu'elle te fasse perdre trop de temps. Si au bout d'une minute, tu ne l'as pas complètement comprise, c'est pas grave, il vaut mieux euh, démarrer l'exercice. Alors, pourquoi c'est important de mettre un petit peu de sens sur ce que tu fais euh, ben En fait, ça peut te, même si tu t'en rends pas compte sur le coup, ça peut augmenter ta motivation. Du coup, ta concentration, donc euh, ben ton, ta vitesse d'exécution de l'exercice, ton efficacité, etc. Et donc potentiellement des petits points par-ci par-là dans l'exercice et donc une meilleure note globalement sur toute la copie. Voilà si tu fais ça pour tous les exercices. Ok On va revenir sur euh, l'exercice. Donc Après cette phrase-là, tu vas avoir un encart donné. Alors forcément, dans les données, tu vas avoir des choses importantes. donc On peut différencier les données chiffrées et les données non chiffrées. d'accord Bon, il y a parfois, on ne sait pas trop où les classer, parce que par exemple, tu vois les notations comme H de T, bon, il y a des chiffres à l'intérieur, bon, on ne va pas faire de, de détails ici. Euh, donc, quand tu as plus des lettres, euh, c'est des données non chiffrées, et quand tu as plus des chiffres, c'est des données chiffrées, on va dire. Alors, Ici, par exemple, ça démarre avec différentes formes de l'acide tartrique. Donc, tu as un tableau. Donc, on va dire que le, si tu es en mode amateur, que tu n'as pas trop l'habitude, tu pourrais surligner petit à petit. Tu te dis, tiens, là, on me donne un nom, acide tartrique, ion, hydrogénocarbonate. Et en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, tu surlignes tout. D'accord Ça, c'est important, ça, c'est important, ça aussi, ça aussi, etc. Et à la fin, tu te dis, ouais, mais attends, mais je viens de tout souligner. Euh, surligner, pardon. Euh, finalement, j'ai perdu du temps à surligner. Est-ce que j'aurais pas pu faire autrement euh, Ben si, en fait. C'est-à-dire que ça, ça demande aussi un petit peu d'expérience, un petit peu d'entraînement. Mais tu peux donc euh, regarder globalement ton tableau et remarquer que tu vas tout surligner et le voir avant de le faire. Donc, au lieu de faire ça, tu peux en surligner un petit peu moins, du coup, si tout est important, d'accord Tu peux surligner tout ça, par exemple, d'accord Donc tu auras perdu euh, éventuellement 3, voire 4 fois euh, moins de temps à surligner. Et pour perdre un minimum de temps, tu peux surligner que ça, finalement, puisque tout ce qu'il y a dessous, ce que tu viens de surligner, est important. Voilà, moi, c'est ce que je ferais, en tout cas, c'est ce que je te conseille. Ensuite, donc tu vas arriver à un autre point euh, de l'encart donné où on te donne des pKa. Alors, tu peux appliquer la même technique. on peut dire PK de couple acide-base, ça peut devenir intéressant. Donc, je regarde ce qu'il y a en dessous et je vois que tout est intéressant. Tu vois, là, on te donne euh, un couple acide-base, donc on va dire données non chiffrées, et ensuite une donnée chiffrée pKa égale 3,5. Là, pareil. Là, pareil. Et si tu n'as pas l'habitude, du coup, tu te retrouves à te dire bon, « bah, finalement, j'ai tout surligné, etc. » Donc, même chose que précédemment, bah, je te conseille de surligner ça directement. PK de couple acide-base, comme ça, tu sais que tout ce qu'il y a en dessous est important. Ensuite, une autre entrée, euh, donc « couple oxydant-réducteur ». Voilà, Donc là, on te donne le nom de l'oxydant, le nom du réducteur, donc ça peut être potentiellement intéressant et on te donne leur formule brute, donc ça a priori il y a de fortes chances que ce soit intéressant. Donc même si tu ne peux pas prévoir à l'avance ce qui va être intéressant ou non, avec l'expérience tu sauras dire donc ça il y a 90-95% de chances que je le réutilise après donc je le surligne. Et pour finir on arrive sur la composition d'un médicament permettant la réhydratation etc. Donc là, Bon, même remarque que tout à l'heure, tu pourrais te dire « bon, tout va être important, je surligne ça, je surligne ça ». Bon, là, ça serait allé un tout petit peu vite, parce que parfois, il faut aussi croiser tes données avec ce que tu as déjà lu. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà lu Dans l'objectif de l'exercice, on a vu que ça allait parler du glucose en particulier. Donc, il y a de fortes chances que euh, l'espèce chimique à mettre en relief ici ce soit le glucose par rapport aux autres tu vois dans l'énoncé pour l'instant eh ben, on te parle pas de bicarbonate ou de potassium quoi donc autant mettre le glucose euh, en relief sachant que si ensuite dans l'exercice tu as besoin de remonter aux données euh, parce que tu t'es rendu compte que quelque chose était finalement important et que tu veux le mettre en relief euh, dans un second temps bah, c'est toujours possible il n'y a pas de pas de souci voilà. Ensuite, tu vois que l'exercice démarre, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand l'encart « donné est terminé, tu vas donc, commencer l'exercice en rentrant soit dans la première partie, ou alors il y aura des données un petit peu plus spécifiques, ou alors parfois ça, ça enchaîne carrément sur la première question d'un coup, comme ça. Voilà, donc la partie qui vient après les données, on la verra dans d'autres vidéos, dans lesquels je te donnerai un peu plus la méthodologie concernant la résolution d'un exercice dans sa, dans sa globalité. Voilà, en tout cas, pour récapituler, comment bien démarrer un exercice type Bac de Physique-Chimie Tu vois qu'il y a plusieurs étapes. Dans les sujets récents, ces étapes elles reviennent la plupart du temps et c'est souvent les mêmes. D'abord... Déjà le titre de l'exercice, qui peut te donner déjà des informations. Ensuite, tu as des mots-clés. Ensuite, tu as un paragraphe de mise en contexte, mise en situation, sur lequel il ne faut pas passer plus de 30 secondes. En tout cas, c'est ce que je te conseille. Ben, moins de 30 secondes, si tu peux. Euh, ensuite, tu as une phrase qui te donne l'objectif de l'exercice. Cette phrase-là, je te conseille de la relire plusieurs fois jusqu'à la comprendre comme il faut. Maximum une minute, voilà, pas dépasser une minute. Et ensuite, tu arrives sur l'encart donné. Donc là, attention de mettre en relief seulement les informations qui te paraissent importantes. Donc ça, ça, ça prend un petit peu d'expérience. Ça, ça vient avec le temps. Il faut vraiment que tu fasses plusieurs exercices type bac pour, te, pour arriver à être efficace sur ce, cet encart donné. Et alors, ce que je ne t'ai pas dit, sur le surlignage, sur le... des données, je te conseille de ne pas y passer plus de deux minutes. Voilà, entre une et deux minutes, en fonction de la longueur. Des, de l'encart donné. Voilà. Bon, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis, bosse bien et du coup, à bientôt. Ciao.